Sentez la rage. Il s'est éteint alors que j'en avais besoin. Que faire Que faire ah. Ah. Donc je ne sais pas, je ne sais point, je ne sais plus. Oh, oh, oh, Voilà, j'ai eu envie de bailler soudainement. C'est la merde. Des fois, on ne sait pas si euh, je fais la câble ou si mon euh, raisonnement est, est juste en fait. Parce que ça part tellement aux couilles pour, pour, pour rien. Quand on pose une question à un philosophe. Ah euh, non, non, non, c'est pas ça. Que faire que faire. Ah ben, l'abandon. Moi je le dis. Bas les couilles, bas les steaks, je L'abandon le plus total, ce qui n'est pas logique. Suivant ma logique à moi, bien sûr. Sinon suivons ma logique à moi. Euh. Pour le prochain cover, j'aurais dû utiliser la chose qu'il y a derrière. Sauf que... Eh bien, je suis débile. Du coup, je n'ai pas trouvé de cover où il y aurait de la batterie. Parce que... Oui, j'ai une liste prévue pour, justement, les covers que je vais faire... Pour, que je vais potentiellement faire. Et que je ne vais pas. C'est plutôt les chansons que je joue comme ça pour m'entraîner. Et, comme je viens de le découvrir tout à l'heure, sur aucune d'elles il n'y a de la batterie. Sauf une. Donc, enfin, si nous prenons en compte les chansons françaises, bien sûr. Enfin, si nous comptons seulement les chansons françaises. Qu'il n'y a pas de batterie. Eh ben c'est la merde. Il y a une chanson que j'aimerais faire, mais, euh, comment dire, je l'ai prévue en groupe et je pense que c'est seulement après que je l'enregistrerai. Et, raison quand même plutôt importante, je n'ai pas les accords. Pour le moment, attention, nuance, mot, il y a d'autres chansons où, ce, où les accords sont des accords de puissance, c'est du métal bien sûr, sauf que je n'ai pas... que je n'ai euh, je ne sais plus voilà, ça va sûrement me revenir dans quelques minutes les euh, accords que je n'ai pas mais que j'aurai dans un futur certain et incertainement proche voilà euh, j'espère que vous me suivez dans ma logique euh, extrêmement illogique Voilà. Que dire de plus C'est ça la question en fait, parce que là, actuellement, je viens de dire des choses et des choses et des choses, mais au final, tout le monde s'en fout, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, voilà, pour ceux qui ont remarqué, j'ai les cheveux qui ont extrêmement éclairci, Euh, la cause est euh, le lycée. Parce que je suis, Malgré moi, je suis dans un lycée entièrement vitré. La lumière en plein dans la gueule, constamment. je le persiste obligatoirement. Du coup... Quelque chose... De qui... Euh